Alors, l'un des derniers ouvrages que j'ai eu l'occasion de réaliser en collaboration s'appelle « Le génie maritime romain ». Comment est-ce qu'on construit les ports Je sait qu'ils ont eu à faire des ports à travers toute la Méditerranée et de façon très rapide. Donc les voilà à l'époque augustéenne, confrontés à des nécessités de construction absolument gigantesques. Partout, il faut construire des routes, des villes, des ports puisqu'il faut naviguer à travers la Méditerranée, et donc il y a une sorte de mobilisation, vraiment, en général, de moyens, et donc d'invention. La demande est tellement forte que, finalement, euh, certains sont mis peut-être à expérimenter, toujours est-il qu'à un moment donné, on a inventé le béton maritime, c'est-à-dire un type de béton romain fait de chaux et de poudre, qu'on appelle la puzzolane, parce qu'elle ne se trouve que dans la région de Pouzol, et ce mélange-là est magique. Seul ce mélange-là permet d'obtenir le meilleur type de béton qu'il soit. Puisque non seulement il fait prise dans l'eau, mais aussi il ne cesse de durcir. Plus il vieillira, plus il sera dur et compact et résistant. Et simplement ce béton-là n'est pas applicable à l'ensemble du monde romain, puisque évidemment, on épuiserait très vite les, les gisements de, de Pouzol. Mais c'est une sorte de, de, de potion magique. Ce livre, donc, c'est la suite de celui déjà commencé avec, fait avec Gérard Coulomb, donc, cest moi, mon rôle, ça va être d'étudier la restitution plutôt en ce qui concerne les aspects techniques, ce qui est plus pro pro proche de mon métier d'architecte, et d'être capable de proposer de restituer les actions. À partir du moment où on se dit, mais comment pouvait-on faire Parce que dans les textes anciens, on ne trouvera pas tout. Par l'étude des monuments, euh, des vestiges, on ne trouvera pas tout. Il y a toute une partie du savoir-faire qui est perdue, dont personne ne nous a plus parlé. Or, ce sont des actions qu'il fallait savoir faire pour arriver à réaliser le chantier. Donc, c'est se remettre dans la peau de celui qui avait à faire, en disant, bon, si j'avais eu à le faire, moi, comment est-ce que j'aurais bien pu m'y prendre avec les outils de l'époque, avec les techniques de l'époque. Et, et Gérard, lui, c'est tous les aspects donc, historiques la connaissance du monde romain, des textes, il est très fort dans la connaissance des textes pour évoquer, trouver des anecdotes, trouver, appuyer, et puis il écrit très bien. C'est une idée qu'on avait depuis longtemps. Et heureusement qu'on n'a pas essayé de traiter ce sujet longtemps à l'avance, parce qu'ayant envie de le faire, ça avait permis de réunir déjà pas mal de documents, mais quand on a voulu faire le génie maritime, c'est-à-dire cette fois-ci pas les ports... Euh, évoquer les ports, leur aspect, la navigation, etc. Mais la construction, on a donc là des recherches déjà importantes qui ont démarré, y compris l'expérimentation réelle, l'archéologie expérimentale, où là les chercheurs donc, ont pu chiffrer combien de temps ça prenait de mélanger à la chaux éteinte, la chaux pâteuse, cette poudre. Ils ont découvert que c'était long à faire, ils ont pu chiffrer le temps qu'il fallait pour la faire, combien c'était pénible, combien de temps il fallait pour que ce mortier fasse prise, et beaucoup de renseignements qui ont aidé grandement à restituer le chantier de construction. Et puis après, il y a toutes les recherches des archéologues qui se sont consacrées à des ports divers et variés. Mais c'est également un sujet qui, maintenant, n'est faisable qu'avec l'intervention d'autres disciplines que l'archéologie, au premier rang desquelles les, gé les géomorphologues. Alors, les géomorphologues eux, étudient l'évolution du territoire, du terrain, de, du lieu. et C'est très important parce que l'on comprend beaucoup mieux hein, la raison d'être d'un port ou les problèmes qui se sont posés à lui et ensuite euh, ben, comment il a finalement disparu sous l'effet généralement de, de l'ensablement et de l'envasement. On voit aussi que euh, Pline l'Ancien décrit la construction d'une jetée à laquelle il assiste et euh, on comprend que l'engin... Le, Flottant qui est là est une barge et non un bateau, il faut lire son texte hein, pour arriver à comprendre cela. Nous, on a essayé de faire le point déjà de ce que l'on savait aujourd'hui et on a essayé de restituer ce qu'il manquait, ce dont personne ne nous a parlé. Alors, Les textes ne sont pas bavards, il y a Vitruve, évidemment, l'inévitable Vitruve, le traité donc de De Architectura de Vitruve, qui aborde le problème des ports, mais en quelques lignes. Il dit peu de choses et dans ce qu'il dit avec Gérard, on a vu en analysant la chose, on s'aperçoit, on constate qu'il n'a jamais construit de port de sa vie, parce que dans ce qu'il dit, il y a de telles imperfections, contradictions dans le texte ou propositions de solutions qui ne peuvent pas fonctionner. Donc on voit qu'en fait, il a compilé beaucoup de choses, qu'il a eu l'expérience des machines de guerre et pas beaucoup l'architecture par elle-même, mais très vraisemblablement, il n'a jamais construit de port. Et puis en dehors de Vitruve, ben, il n'y a rien à part une lettre de Pline le Jeune, donc celle qui montre la construction des, des jetées de Tchevitavec, qui y a en aujourd'hui, donc à ce port, et bien en dehors de cela, on n'a rien. C'est là où je suis reconnaissant à tous les chercheurs qui nous ont aidés à faire ce livre qui, des fois, nous ont donné des travaux inédits. Mais c'est grâce à toutes ces compétences-là qu'on a essayé de faire quelque chose qui puisse tenir la route, quoi, au point de vue scientifique. Mais il reste évidemment beaucoup de choses à poursuivre. Mais ça, c'est l'avenir de la recherche.